Qu'est-ce que l'empathie et en quoi est-elle si différente de la sympathie L'empathie nourrit les relations, la sympathie les brise. Tereza si Wiseman, une chercheuse en soins infirmiers, a étudié des professions très variées dans lesquelles l'empathie tient une place importante. Elle met en évidence quatre éléments qui caractérisent l'empathie. Mise en perspective, adopter le point de vue de l'autre, légitimer que son point de vue, c'est sa réalité. Garder ses jugements pour soi, et c'est pas facile vu comme nous aimons tous juger. Chercher à comprendre comment se sent l'autre, quelle émotion il ressent, et la nommer à haute voix. L'empathie, c'est ressentir avec l'autre. Je me représente l'empathie comme une sorte d'espace sacré. Quelqu'un est tombé dans un trou profond et crie depuis le fond. Je suis coincé, il fait sombre, je me sens submergé, dépassé. Et nous le voyons et nous lui disons tout en descendant le rejoindre, « Hey !» Je sais ce que c'est d'être là en bas. Tu n'es pas seul. Hein? La sympathie, c'est... Ouh C'est l'enfer, non euh, Tu voudrais un sandwich L'empathie est un choix, un choix qui demande de la vulnérabilité, car pour établir une relation avec l'autre, je dois me connecter à quelque chose en moi-même qui connaît ce sentiment. Rarement, voire jamais, une réponse empathique commence par oui, mais... Alors que nous disons tout le temps ça. Et vous, vous savez quoi Lorsque quelqu'un partage quelque chose d'incroyablement douloureux avec nous, nous essayons à tout prix d'apporter une lueur d'espoir, de forcer le côté positif. Nous essayons d'apaiser la souffrance, de souligner le bon côté des choses. Par exemple, j'ai fait une fausse couche. Mais tu sais que tu peux à nouveau tomber enceinte Je pense que mon mariage bat de l'aile. Ah, mais au moins, tu es marié. John s'est fait expulser de l'école. « Ah, mais au moins, Sarah est une élève modèle. » Ce que nous faisons au cours d'une conversation particulièrement difficile, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Or, si je partage quelque chose de difficile ou de délicat avec vous, je préférais que vous me répondiez « Ah, je ne sais vraiment pas quoi te dire là tout de suite, mais je suis très contente que tu m'en aies parlé. » Car dans les faits, il est rare qu'une réponse puisse arranger les choses. Ce qui arrange les choses, c'est de se sentir en lien, c'est d'être en relation.